et moi ben bah, non non là c'est euh, tout gris ouais. mais c'est pas grave je le vis par procuration ouais. voilà. mais je t'en fais profiter tu vois ce que je veux dire c'est sympa ouais. merci Armel Depuis notre super belle séance, je l'ai trouvée particulièrement belle cette séance. Vraiment, je sais pas comment d'exprimer. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Après, je sais pas. Je disais justement à Elo que euh, j'étais ravie. Tu étais vraiment la première patiente à qui j'ai communiqué euh, l'évolution dans laquelle j'étais moi et la fréquence dans laquelle j'étais. J'étais vraiment ravie de partager ça avec toi. Hmm. Euh, moi, franchement, je suis ravie aussi. Merci beaucoup. Et, euh, et ça, ça change ma vie, quoi. Et pourtant, ça fait deux jours là. Ouais. Ah ouais Dis-moi. Ça change ma vie dans la façon... Euh, bah, J'ai eu euh, un décès dans ma famille, mm. euh, un suicide d'une personne âgée. Mm. Donc, euh, c'était quand même euh, mm. euh, bah, pas prévu. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit « Ok, euh, tout est amour, tout est vibratoire, tout est amour, tout ça. Mm. » Et en fait, euh, je me suis dit, voilà, prends, prends ce qu'il y a, tu vois, donc mmh. la façon de vivre les choses. Et après, le lendemain, euh, j'ai eu ben, ma mutation, elle est, mmh. elle est reportée, enfin, mmh. c'est un, un peu en retard. Et mmh. euh, je vais devoir travailler pendant 4-5 mois avec une fille que je déteste. Mmh. Je me suis dit, c'est pas grave, tout est amour. <rire> <rire> c'est ça et en fait, euh, en fait c'est super, mon chef fait ça pour que euh, je ne me la coltine pas pendant 2-3 ans dans l'autre magasin. Ah, Donc en fait, 4 mois, c'est mieux que 3 ans. Ouais. Je fais ok, c'est cool. Et du coup, et en fait, je me sens hyper bien. Quoi. Et ouais. pourtant, euh, je, un décès, c'est dur. Euh, ouais. Et, tout, et, et, et ça va. Donc... Euh, alors, j'intègre, j'écris. pour. Euh... Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux me partager tes intégrations c est, c est... Tu as quoi sur ta fiche en ce moment, du coup Qu'est-ce que tu te dis en ce moment Alors, en ce moment, euh, je me dis bah, que l'amour est déjà partout dans tout ce que je vis. Ah, ouais. Que, en fait, je cherchais l'amour, mais en fait, justement, c'est déjà partout. Donc, arrête de chercher. Mmh. Mais pourquoi Et... Pourquoi l'amour est partout dans tout ce que tu vis Parce que, en fait, euh, je me place à l'étage de l'âme et c'est ma volonté originelle de, de m'aimer et d'avoir de l'amour. Donc, en fait, tout ce que je vis, c'est ça. Exact. Ça veut dire que ton intention originelle à la source, c'est de tout faire pour que l'amour puisse se vivre. Mmh. La seule chose, c'est que parfois, pour que cet amour-là soit au rendez-vous, euh, du coup l'âme au niveau de la vibration va créer des situations par exemple comme moi, d'un homme qui va d'un homme ou d'une amie qui vont beaucoup prendre de moi pour que je puisse voir que je ne sais pas recevoir et que c'est ça que j'ai besoin d'apprendre. Et dans cette douleur euh, apparente se cache en réalité un, une invitation à la conscience, pour que l'amour puisse se goûter. C'est beau ça quand même Oui. <rire> je reprendrai ce que j'ai dit, que je ne sais même plus. Tu vois Donc, euh, ce qui fait que euh, c'est en ça que l'amour existe dans toute chose. C'est-à-dire que même si le mental ne le comprend pas et ne le perçoit pas, même si dans le corps, on a un ressenti euh, pas agréable en réalité tout ce qui sous-tend tout ça est infiniment une abondance d'amour donc quand tu vis une situation dans laquelle on t'offre cet espace un peu de désert où tu ne rencontres pas la personne que tu souhaites certainement que ton âme à l'étage au-dessus de manière vibratoire fait en sorte qu'il n'y ait personne autour de toi pour que toi, tu puisses regoûter cet amour de toi par rapport à toi. Mm. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que cette rencontre avec l'autre ne se fait pas pour que cette rencontre avec toi se fasse. Est-ce que tu okay. veux dire Oui. Ça sous-tend vraiment cette invitation à dire « et si ?» goûter ta présence auprès de toi de façon à ce que plus jamais dans ta vie, plus jamais, tu ne te sentiras seule et abandonnée. Telle oui. est l'invitation. Ah, C'est canon. Mm. <rire> disais à Elodie que je planais vraiment en ce moment depuis que je suis fait. <rire> Parce que vraiment, je suis presque Il y a comme un émerveillement tout le temps. C'est... voilà euh... ben je suis heureuse de pouvoir partager ça avec toi, tu vois. De pouvoir... Donc, tu vois bien qu'il y a... Si tu rejoins vraiment, si tu arrêtes de chercher, parce que c'est le mental, tu vois, qui cherche, mmh. mais que tu rejoins vraiment cet espace de la conscience, de cet amour qui se goûte, tu vois bien, du coup, que tu n'as plus besoin de chercher. Oui. Tu vois, parce que c'est comme si on te dit, et si on faisait de ta graine la plus belle graine, est-ce que tu serais ok mmh. C'est ça l'invitation. Tu vois, cette invitation, de et, et ton cerveau, lui, ton, ton mental, lui, il est uniquement connecté à « je rencontre personne ». Mais en réalité, si tu reviens dans cet espace, tu vois, en toi, à l'intérieur de toi, à l'étage au-dessus, tu te connectes bien en fait que cette rencontre, cette invitation à se dire « ok ». Si on m'empêche de rencontrer quelqu'un, c'est que l'invitation est que je me rencontre moi. Et que cette invitation dans laquelle je me rencontre me permettrait de ressentir comme un garant à vie, marqué en moi, que jamais je me sentirai seule. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Que cette rencontre en soi, de cette rencontre de soi à soi puisse valider en toi que jamais le sentiment d'abandon n'existe pas en tant que tel. Mm. Et qu'une fois que cette graine qu'il y a en toi est nourrie, tu sais très bien que si tu vibres de l'amour et de la rencontre, automatiquement, de par les lois de la nature et les lois d'attraction, qu'est-ce qui se passe La rencontre. Ah, ça va venir tout seul. Mm. Naturellement. Mmh. Donc ça te demande de revenir dans l'espace où les choses sont, au cœur du cœur, au cœur du cœur, de ton âme, de ton cœur, de ta propre création, de ta propre vibration. C'est comment pour toi quand tu entends ça euh, bah, Je trouve ça très beau. Mmh. Et, et en fait... Euh là, je sens vraiment le, un changement en moi. Mmh. Parce qu'à chaque fois, j'essayais d'aller vers ça et tout, mais ce n'était pas aussi fort. Et là, euh, c'est très, très fort et je me sens vraiment bien. Mmh. Ok, super. Donc, tu restes, tu rajoutes les phrases qu'on a mis là, que tu as besoin. Il mmh. n'y a pas d'autre que tu te dis aussi dans ta fiche, du coup à part mmh. le... partout et dans tout ce que je vis Eh bien, du coup, euh... Hop, ben, je prends du recul sur tout. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ben, qu Il ne fallait pas rester dans le mental. Que dès que je me plaçais à l'étage au-dessus, ben, c'était l'amour qui était là. Mmh. Que c'était toujours très tendre chaque chose qui se passait. Mmh. Et, euh... et en fait, dès que je me sens inconfortable, il faut tout de suite que je remonte à l'étage au-dessus. Et surtout, pas besoin de comprendre pourquoi, pourquoi ça se passe. Voilà, faire oui, confiance. Exact. Et, et aussi, pas besoin de que tu comprennes ou que tu contactes tout de suite euh, pourquoi est-ce que tout ça a été créé, quel est l'amour ouais. qui mmh. est là. C'est juste, si là, ici et maintenant, je ne ressens pas ou je ne perçois pas ou je ne contacte pas cet amour, c'est que ici et maintenant, il y a une traversée à faire. Mais cette traversée, c'est juste une sensation que tu as dans ton corps, qui est peut-être une douleur, euh, mais ça reste que ça. Ça veut dire qu'il n'y a que le chercheur qui ressent la souffrance. Il n'y a que celui qui cherche et qui est dans l'insatisfaction, qui vit la souffrance. Mais si tu n'es plus dans cette quête parce que tu vois que tout est un, que rien n'est isolé de toi, et que l'origine, l'intention originelle est l'amour, ça veut dire que tout est absolument juste. Il n'y a rien à chercher d'autre que ce qui se vit là. Ce que, ce que tu vis là est suffisant. Ce que tu vis là est exactement, ce qui, est exactement le fruit de cet amour originel. Mm. D'accord. Tu vois mm. Ce qui voudrait dire pour ajouter une couche, euh... pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin que tu ailles vraiment comprendre. Tu sais, tu sais juste dans ta conscience que tout ce qui est là est juste et parfait. Tout ce qui est là euh, est fait par amour pour toi, même si tu ne le vois pas. D'accord mm. mm. Donc ça donne des situations où euh, ben, tu vas travailler avec une nana que tu n'apprécies pas, alors qu'en réalité l'intention d'amour qu'il y a dedans, c'est pour ne pas que tu passes trois ans avec mais tu vas en passer ouais. quatre, ouais. tu ouais. vois, euh, ça va faire en sorte que euh, même si quand j'étais dans l'orage, j'ai vécu cette relation dans lequel ça a été hyper compliqué, euh, je savais, j'ai juste besoin de savoir dans ma tête que tout ça est fait par amour pour moi. J'ai une expérience à faire, j'ai des choses à changer dans mon mode de fonctionnement, dans ma façon d'être dans tu vois dans dans, dans le fait de, de me témoigner cet amour là tu vois donc à l'étage au dessus j'ai besoin de témoigner cet amour là dans le respect de ma personne tu comprends pour ouais. que le fil puisse rejoindre cette intention originelle de ton âme qui est que cette expérience est à ton service pour te permettre de vibrer de ça.. Ouais. Mais j'ai pris connaissance bien après, une fois que l'émotionnel est redescendu. Oui. On va juste prendre un petit instant, là, toutes les deux, à fermer les yeux avec tous ces mots qu'on vient de dire, histoire de juste s'imprégner, euh, que toute cette information s'imprègne euh, dans tes cellules, dans ton corps, dans ton esprit, naturellement, simplement et en douceur, maintenant et totalement. Puisse cette conscience être ici et maintenant. Juste ressentir ce que cela fait en toi, quand tu entends tout ça, quand tu es en contact de cette conscience. invite à réouvrir les yeux et euh, juste une chose que tu as besoin de c'est vraiment de prendre conscience c'est que l'intégration in... est importante ce qui veut dire que écris tout ce qu'on a dit là sur une fiche et cette fiche tu vas la garder avec toi toute la journée tu as un petit ouais. moment tu fermes les yeux, tu relis ta fiche mais c'est pas lire pour relire c'est je me ramène à moi, je rentre à la maison, tu vois, au cœur de ma vie, au cœur de mon âme, au cœur de ma vibration, au cœur de la source. Tu comprends Oui. Et c'est vraiment je, prendre le temps de lire et de s'imprégner. Et après tu vis ta journée, puis à un moment donné, quand tu as un temps de calme, tu dis oui. En fait, l'amour est partout dans ce que je vis. Même si, je ne le, si à un moment donné, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je vois, peu importe, je sais que c'est là. Même si je ne le goûte pas, à l'instant où je vis quelque chose, où j'ai une sensation, une sensation qui ne m'est pas agréable, je sais au fond de moi que l'énergie qui sous-tend tout ça est l'amour. Mmh. Tu vois Je sais tout simplement que s'il y a des moments où la solitude me pèse, c'est justement à ces moments-là où mon âme m'invite à rencontrer moi-même. C'est cette rencontre que j'ai besoin de faire. Et plus tu te rencontreras, et plus ça renforcera en toi... Juste, ça renforcerait un tas, la conviction que tu n'es jamais seule. Tu comprends oui. Une invitation à ce que la plus belle rencontre qui soit là, c'est la rencontre avec toi. C'est ok Oui. Et donc tu relis juste ça et tu laisses les choses et puis on voit comment ça se passe pour la prochaine fois. Est-ce que ce rythme des 15 minutes euh, va bien Bah ouais, oui, très bien. Je crois que beaucoup de gens ont aimé cette formule. Hein. Mm. Troisième. Et on en fixera d'autres euh, dans la semaine. Et puis comme mm. ça. Euh, et tu vois là, euh, on y est, quoi. Oui. D'accord Donc, moi, ce que okay. je te propose de faire, c'est que tu me fasses ta fiche et que tu me l'envoies par mail. D'accord. Ok Mais ce okay. je... qui est important, c'est que ta fiche, elle soit écrite sur une feuille, déjà, en écriture, mm. et en parallèle, tu me l'écris. Ok Ok. Super. Si, parce que c'est vraiment chouette, c'était vraiment beau. Ouais, c'est très beau. Merci mm. qu'on partage vraiment ça à d'autres personnes. Et que... Vraiment. Hein Ouais. Carrément, oui. franchement. Ouais, nickel. Merci, merci. bisous. Integration. Allez, merci. Va. Bonne journée.